oh ah, C'était une feinte, c'était un piège. Niquez-vous avec vos intros. J'aimerais aujourd'hui en tant que YouTubeur élite numéro 1, vous faire une vidéo qualitative autour de l'handicap. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous parlerons de la chaîne de flop. Alors les gars, euh, je suppose que vous vous posez tous la même question. Qu'est-ce que je pense de Bilal Non, Je ne cautionne pas. Je suis contre l'expansion de l'homosexualité sur YouTube. Bordel de merde. Bon, plutôt que parler de l'avis de Flop sur Bilal Hassani, on va parler de ce que Flop fait de bien, hein, les bonnes actions qu'il fait dans la vraie vie. Comme ça, par exemple. J'ai décidé de créer une association. Mon association consiste à offrir des PlayStation 4 ainsi que des cartes PlayStation à des enfants gravement malades dans des hôpitaux. Oh putain, mais quel sein Bon, ok, ça fait très sarcastique, mais je suis pas en train de me foutre de sa gueule. En gros, Flop a créé une association pour offrir des PS4 à des enfants malades. Bon, par contre, il est vrai qu'offrir des PS4, ça soigne personne. Si le but, c'est de divertir les enfants dans les hôpitaux, ça reste une très bonne action. Ah oui J'ai décidé de verser l'entièreté de mes revenus YouTube des 6 prochains mois dans mon association et également dans l'amélioration de la qualité de mes vidéos. Et en plus, il décide de reverser les 6 prochains mois de son salaire dans l'association. Mais c'est incroyable euh, Je sais pas pourquoi je le dis sur un ton sarcastique, parce qu'en fait, c'est une bonne action. Sans les déconner, donner 6 mois de salaire dans une association sans s'envanter sur plusieurs vidéos ça reste la preuve d'une vraie bonté. Si je dis quelque chose, c'est que je vais le faire. Et en plus, Flop nous assure que c'est un mec de confiance. S'il dit un truc, il le fait. Si jamais il dit qu'il donne six mois de salaire à des enfants malades, c'est qu'il le fait. Si je dis quelque chose, j'ai décidé de verser l'entièreté de mes revenus YouTube des six prochains mois dans mon association, c'est que je vais le faire. Il le fait Je vais le faire. Je préfère être cash, l'association, il faut pas croire que je vais gaspiller des milliers d'euros, consacrer 6 mois de mon salaire, mais je vais être raisonnable, si je veux financer mes projets, je ne pourrai pas. <rire> Donc finalement, en fait, il ne le fait pas. On était à ça de faire une vidéo positive sur ma chaîne. On y était presque. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il ait changé d'avis après avoir annoncé publiquement qu'il donnerait plusieurs milliers d'euros à une association. Préféré de cash, l'association, il faut pas croire que je vais gaspiller des milliers d'euros. Et ce qui me fait vraiment mal C'est que quand le mec parle de donner de l'argent pour les enfants malades Il parle de gaspillage Je veux dire c'est quand même son association Donc si je comprends bien il a créé une association pour gaspiller de l'argent Je veux dire c'est comme s'il avait créé une association Juste pour se donner une bonne image C'est une association qui à moi j'ai décidé de créer une association Cette association elle est pas sur internet C'est pas une association légale Ah ah ok Donc il a pas d'association en fait Il nous parle d'une association qu'il dit avoir créé Mais qu'il n'a pas créé Du coup comment ça se passe quand il veut donner une PS4 à un enfant malade Bonjour vous avez des enfants malades? J'ai des PS4. Je pense pas que sans statut d'association, tu puisses intervenir comme ça dans les hôpitaux. Il y a déjà une PlayStation 4 qui a été offerte. Mais bon, pour le coup, je vous demanderai de me croire sur parole. En vrai, l'association n'existe pas, elle a refusé de donner les milliers d'euros qu'elle a promis à une association. Je ne dis pas qu'il ne les fait pas, mais je doute fortement que Flop fasse des dons comme il le prétend. Si je dis que je vais offrir une PlayStation, c'est que je vais l'offrir. Et si Flop dit qu'il va faire quelque chose, c'est évidemment qu'il va le faire. Ceux qui veulent pas me croire ne me croyez pas. Mais comprenez aussi que c'est extrêmement malsain de me filmer devant des gens malades en train de leur offrir des PlayStation. Ok, donc Flop promet d'offrir des PS4 à des enfants malades, mais il ne veut pas se filmer en train de le faire. Et franchement, ça, ça se comprend. C'est pas bien vu et ça peut très facilement être très mal interprété. Par contre, promettre publiquement de faire une bonne action et ne pas la prouver ensuite, c'est pas ouf non plus. Quand tu fais une bonne action, t'es pas obligé d'y consacrer une vidéo. Tu peux juste le mentionner en fin de vidéo ou en faire un tweet. C'est pas la peine de faire du marketing autour. D'ailleurs, pour revenir au 4 est-ce que Flop compte les acheter avec l'argent qu'il étale sur son Twitter Parce que Flop, cet homme généreux, aime beaucoup se montrer avec beaucoup d'argent. Sauf que j'ai commencé à compter les billets et il y a pas mal de petites coupures et c'est pas bon signe quand tu veux commencer à étaler ton argent. Alors Flop et toutes les autres personnes qui veulent se placer au-dessus des autres avec ce genre, d'image, je vous propose de respecter ces deux règles. Règle numéro 1, si t'as des petites coupures sur ta photo, genre 5, 10 ou 20 euros, ne poste pas la photo. Tout le monde a ce genre de billets, c'est ridicule. Deuxième règle, si sur ton image t'as pas au moins l'équivalent d'un SMIC, tu passes pour un con. Et clairement, sur cette image-là, a pas plus de 700 euros. En vrai, Flop a déjà monté sur beaucoup de trucs, comme l'ont montré le radis Radier et Dimitri. Alors croire à toutes ces bonnes actions, c'est un peu compliqué. Mais le plus important, souvenez-vous, c'est que de se montrer en train de faire des cadeaux à des gens dans le besoin, c'est malsain. Comprenez aussi que c'est extrêmement malsain de me filmer devant des gens malades en train de leur offrir des PlayStation. Et même pire que malsain, c'est même dégueulasse Et de montrer ça... Et après, le montrer devant les gens, regardez, j'ai une bonne image, offre des PlayStation. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et c'est parce que Flop trouve ça malsain et dégueulasse qu'il a décidé de faire une vidéo dans laquelle il offrait de l'argent à un handicapé. Pour payer ses opérations. Est-ce que quelqu'un d'autre perçoit la dissonance cognitive On va donc parler de sa plus récente vidéo à l'heure actuelle. Je paye 7800 euros pour qu'il survive. C'est extrêmement malsain de me filmer devant des gens malades en train de leur offrir des PlayStation. Moi, je trouve ça dégueulasse. Malsain... Et dégueulasse. J'imagine donc que Flop va payer les opérations de ce mec qui a l'air complètement apathique et qui, j'imagine, n'a pas d'argent. Bon bah écoutez, on va lancer la vidéo. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer à la fin du mois de mai, si on atteint les 200 000 abonnés, je fais un don de 5 000 euros à Gotaga. Ah, ok, ok. Alors oui, mais va falloir m'expliquer comment est-ce que tu comptes donner 5 000 euros à Gotaga. Gotaga, c'est un streamer qui est très connu et qui a désactivé les donations. Par contre, éventuellement, je connais un streamer qui a pas désactivé ses dons. Max est live. Tous les <rire> soirs sur Twitch. 5 000 euros. <rire> Donne 5 000 euros à Gotaga. En vrai, je crois que Flop a un problème avec sa notion de gaspillage. Et puis encore une fois, tu promets ça, mais avec quel argent Ah, attends, on parle sûrement de l'argent que t'as posté sur Twitter. La pile de billets de vin, c'est impressionnant. Le seul truc qui est dommage, c'est que tous les billets qui sont sous la pile, donc à peu près 95% du paquet, et ils ressemblent pas à des vrais billets. Bon alors j'ai rapidement fait des recherches, et les billets en dessous, ça ressemble à des billets de près 2015. Donc, c'est avant qu'il change le billet de 20 euros. Sauf que l'écriture en grec ici est trop foncée et qu'il y a une décoloration en violet vers le bas du milieu du billet qui n'est pas censé être coloré en violet. J'en conclus donc que ce sont des faux billets et j'irai même plus loin, je dirais que tu les as achetés sur Wish. Voilà, c'est ce modèle-là de billet que tu as acheté. Honnêtement, poser avec des faux billets, ça craint un peu. extrêmement grave. Cette personne-ci, c'est Avis. Alors, Avis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Instagrammeur sur Bruxelles qui, à force de faire des vidéos casse-cou, c'est vraiment pour le coup casser le coup. Donc, ton poste serait cassé coup, littéralement, tu le précises, hein, c'est pas un jeu de mots, c'est littéral, et ça serait à cause du genre de vidéo qu'il fait. Sauf que, okay. objection, euh, ça rentre en contradiction avec le témoignage de ton pote. tout simplement été renversé par une voiture. Et ensuite, si ça avait un lien avec ses vidéos, comment dire, je sur ses vidéos, il fait absolument rien de dangereux. Enfin, soyons francs, voilà la vidéo la plus risquée qu'il ait fait. Impressionnant. Le mec sur son Insta, c'est pas un cascadeur, c'est un mec relou qui se croit marrant. Je vous explique rapidement le contexte. Avis s'était en train de rouler à grande vitesse à vélo, mais s'est fait renverser par une voiture qui elle aussi roulait à très très grande vitesse. Il a volé. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, il est dans cet état-là. Tout d'abord, on va corriger ta vidéo. Voilà, ça a pris deux secondes. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a les yeux ouverts sur cette photo et pas sur la suivante, il fait sans langue d'être dans le coma. Là il fait genre il est inconscient, je sais pas, mais c'est du cinéma. Heureusement qu'au montage on a la musique triste parce que sinon on n'aurait pas compris que c'était grave. Mais bon, je suis mauvaise langue, c'est peut-être vrai après tout. Le pire c'est qu'il venait de commencer YouTube et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui il se retrouve plâtré de tous les côtés. Et quel coïncidence le mec vient d'ouvrir sa chaîne YouTube Mais... Quelle chance D'ailleurs j'y pense, mais comment est-ce que Flop il a su pour l'accident Parce que personnellement j'ai été incapable de trouver un article de presse, et de base, ils sont pas censés se connaître Alors bien sûr, il va être remboursé par la sécurité sociale, par les assurances, et puis ben, s'il se fait rembourser, ben tant mieux pour lui, ça lui fera de l'argent en plus pour lui, pour qu'il s'achète par exemple un nouveau vélo parce que son vélo s'est cassé. Alors, deux choses pour cet extrait. D'abord, on a la liste d'après Flop de toutes les opérations qu'Issam aurait subies. Ensuite, Flop veut lui donner de l'argent, alors que tout sera pris en charge par les assurances et la mutuelle. D'après Flop, ne serait pas du gaspillage d'ailleurs Dans cette vidéo aussi, je vais également lui offrir des cadeaux. Je vais lui offrir un voyage tout frais payé à Dubaï, les billets d'avion, l'hôtel. Je vais également lui passer de mon ancien matériel et également du nouveau matériel. Ok, donc je vais vous donner ma réaction à ça sous forme de mème. Ce film donner des PS4 et des enfants malades. Ah non, c'est malsain Ce film donner des cadeaux et de l'argent à un handicapé. Parfait Encore une fois, ça tient la route, cette histoire. Ok les gars, donc là, je suis avec Avi. Salut, ça va tranquille. Ça va, ça va être tranquille et toi. Encore merci à lui de d'avoir accepté de le voir. Tu vas ouais, pas mais... regretter, tu vas pas regretter ouais, qu'on ouais. soit là. Oh putain, tellement de choses à dire. Tout d'abord, c'est quoi ce plan Pourquoi Flop se tient derrière Issam pour lui parler C'est tellement faux comme placement Et ensuite, visiblement, le mec en chaise roulante, il a l'air vraiment atteint psychologiquement. Genre, je pense que le cerveau a été touché. Il réagit pas à son environnement. Honnêtement, ça m'inquiète, il avait l'air tellement épanoui avant son accident. À ce point de la vidéo, pour moi, c'est mort, j'y crois plus, c'est du fake. Mais le problème, c'est que j'ai rien pour prouver ça. Bah, j'ai tout simplement été renversé par une voiture. Euh, j'ai atterri sur un potos qui m'a fracturé le bassin, m'a dépassé l'intestin et m'a aussi fracturé euh, le poignet gauche. Donc, bassin fracturé, intestin déplacé mais sans hernie visiblement, poignet fracturé et on n'oublie pas le cou cassé que semble avoir oublié Isam. Pourtant, il a une minerve, hein, il ne devrait pas l'oublier si facilement. Bon, admettons, c'est déjà pas mal. Le problème que j'ai actuellement, c'est que Flop a décidé de nous montrer la facture de l'hôpital, mais qu'il a décidé de masquer beaucoup d'informations. Je comprends qu'on masque le nom et l'adresse du mec, par contre, si tu veux payer les frais d'hospitalisation, pourquoi est-ce que tu les caches D'ailleurs, la facture est dans un langage que je ne connais pas et elle possède des mots qui sont beaucoup trop longs. Je ne sais pas lire ça et personne ne sait lire ça. Enfin, sauf Nécu. Je lui ai donc demandé de m'aider à traduire la facture, et voilà ce que j'ai pu en tirer. On nous indique ici qu'Isam a effectivement reçu un plâtre. Et clairement, on a voulu nous cacher ce que c'était. On a visiblement aucun frais d'hébergement de la part de l'hôpital. Et en troisième partie, on a la fameuse liste des médicaments, des implants et tout ça. Donc dans l'ordre, on a un produit de contraste pour les radios, des antalgiques, des anti-inflammatoires, deux écharpes, du matériel d'urgence divers, genre des bandages, du dafalgan, une solution saline et le plâtre. Alors le problème que j'ai là, c'est que Flop, quand il nous a dit que c'était la liste des opérations, il nous a menti. Parce que clairement, c'est juste la liste de médicaments par rapport à une fracture au poignet. Et concernant le poignet, ça va, t'as pas eu trop mal dans l'ambulance Je suis pas médecin, mais il me semble qu'une fracture au poignet, c'est douloureux. Après, clairement, le poignet a pas l'air enflé, il a l'air de pouvoir bouger ses doigts, la fracture doit être mineure. Ça doit juste être une connerie, genre une fracture au radius distal sans que ça soit luxé, et c'est pour ça qu'il a gardé le plâtre uniquement une semaine. Et je sais qu'Issam a gardé son plâtre uniquement une semaine, parce que c'est Flop qu'il a dit sur Twitter. Et par la même occasion, il a précisé que de mentir sur un accident, ça ferait de lui un fils de pute. Ouh, je crois que Sadaron ne va pas apprécier ma vidéo. Il y a aussi un truc qui me tique sur ces photos, c'est que l'intérieur de l'ambulance est mouillé. Donc à l'extérieur, le sol doit être mouillé. Alors pourquoi est-ce que le mec qui s'est fait renverser par une voiture projetée au sol n'est pas mouillé Il est censé avoir le poignet, le cou et le bassin cassés, mais il est ni sale, ni couvert des gratinures. Enfin bon, qu'est-ce que j'en sais, moi, je suis pas médecin. D'ailleurs, ça. Aujourd'hui, il se retrouve plâtré de tous les côtés. Est-ce qu'on peut considérer que c'est mentir sur un accident Donc la première des choses que j'ai décidé de faire, c'est de lui donner 2400 euros. Donc c'est les frais. Donc euh, je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, là, il y a 2400 euros. Putain, mais il n'y a même pas besoin de compter les billets. Il n'y a pas 2400 euros ici, clairement, ça se voit. Et puis bordel, la suite. Merci à toi, merci à toi, franchement. Euh... Pour ce que t'as produit sur ça internet et tout, tout fait, Oh mais non mais merci à toi pour ce que t'as fait sur internet un hein. Merci pour tes 10 vidéos sur ton Instagram Franchement on dirait juste que Flop met en avant un de ses potes pour l'aider à se lancer Mais il déguise ça en une vidéo où il fait semblant d'aider un handicapé Et tu vas okay. faire partie du voyage, ça va me faire plaisir ah, oui. que tu sois là Ouais vraiment Donc euh, voilà, je décide de te passer Attends je regarde les noms, vu que tu m'as passé tes noms Je t'avais demandé 100 MP c'est pas pour rien voilà, des billets oh. d'arrivée. Et ça va continuer avec Flop qui, de sa généreuse bonté va offrir un voyage à Dubaï. Sauf que ce prix, je ne sais pas d'où il sort, mais il est complètement arbitraire. Sauf que là, Flop change la donne et pour une fois, il va prouver ce qu'il va dire et il va mettre une photo du ticket qu'il a offert à Issam pour aller à Dubaï. Et pour prouver que le billet est bien pour Issam, Flop va cacher le nom de famille. Logique, on connaît son prénom, on l'a vu sur la facture. Sauf que Flop va nous cacher le prénom pour nous montrer le nom de famille. Qui commence par un K et un H. Yangui sous roche. Et là, j'ai un problème. Alors évidemment, je ne vous dirai pas à qui appartient le nom de famille qui commence par un K et un H. Ce que Flop nous montre, c'est un ticket d'avion, mais pas pour Issam. Pour le reste de la vidéo, ils vont conduire Issam sur sa chaise roulante, parce qu'évidemment, il ne peut pas marcher, il a le bassin cassé. Bon, il a un jean avec une ceinture, mais il a le bassin cassé. N'oubliez pas, il ne peut pas marcher. Ils vont l'emmener jusqu'à une voiture et ils vont lui filer plein de vieilles affaires à Flop. Comme par exemple, une GoPro ou un écran OLED 4K. TV 4K OLED 1 milliard de couleurs Sauf que ça c'est certainement pas un écran 4K OLED. En vrai on s'en bat un peu la race de voir Flop faire son vide grenier pour son pote. Clairement quand tu files quelque chose que t'as en trop à un de tes potes, t'es pas censé en faire une vidéo, c'est pas ça qui va faire des vues. Oh, attendez j'en ai pour deux secondes. Allo Raddy Radi, eh, Radi tu te souviens quand je t'ai donné généreusement une clé pour un, un logiciel Euh ouais ouais vite fait ouais. Et bah euh. Faudrait qu'on rejoue la scène, parce que je l'ai pas filmé en fait. Euh, ok. Et hey, salut les gars, on est avec le Radi Irradié en cam. Bon, ça va Radi MA boy Comment ça va Radi Oh bah ça va, ça va, ça va, les contrats normands. Quoi Ça va pas, non, ça va pas. Ah ouais, ouais, je. Oh, là... oh je vais pas bien. Euh... Ah Non mais Radi, je sais que tu vas pas bien, mais. Pour te faire plaisir, je vais t'envoyer une clé d'activation dans le logiciel pour faire tes vidéos, franchement tiens regarde, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est. Ah ah bah euh... Il est où mon texte euh... <rire> Ah merci Max, vraiment bon, le meilleur youtubeur élite au monde C'est parce que t'as fait tellement de choses sur internet pour nous, genre c'est. c'est normal hein, c'est pour toi mon gars, genre.. Ouais. Non mais c'est. voilà c'est pour toi, ça, ça, vient de... ça vient de moi, genre c'est tout moi, je suis généreux et tout comme ça genre. D'ailleurs Radi, je voulais te dire aussi que je tenais à t'inviter, à la TGS de Perpignan. Euh, tiens voilà Radi, voilà ton ticket. Un okay, cadeau, c'est pour toi. Ah oh bah merci, mais euh, pourquoi il y a marqué Max dessus hey. Wouah N'hésitez pas à laisser un like tellement je suis un mec généreux qui, qui donne des clés de logiciel à ses potes. Wouah Actuellement, la question qui m'intéresse par rapport à ce que je viens de vous montrer, c'est est-ce que le pote de flop est vraiment aussi handicapé que ce qu'il prétend Pour vous le rappeler, il prétend avoir subi et survécu à un accident de voiture grave qui lui aurait brisé le poignet, brisé le bassin, brisé le cou et déplacé l'intestin. Or, ok, on a une preuve qu'Issam, à un moment ou à un autre, a eu le poignet brisé. Ok. Par contre, concernant le bassin le cou et l'intestin. Pour l'instant, on est vraiment short niveau preuve. Mais visiblement, toutes ces blessures de guerre obligeraient Issam à rester dans une chaise roulante à l'hôpital. Et le gros souci, c'est qu'actuellement, pour la première fois sur ma chaîne, j'ai rien pour répondre à tout ça à moins que oh, oh mais qu'est-ce que c'est que ça mais mais c'est une vidéo d'Issam avec son plâtre qui monte des marches. Donc il peut marcher Putain mais si on regarde la vidéo attentivement, on peut voir que le mec a encore son plâtre Donc c'est avant qu'il ait les bandages dans la vidéo de flop, donc ça remonte à avant la vidéo de flop où il ne pouvait pas marcher Bon ok, il a un peu de mal à avancer dans les marches. Mais clairement, il est sorti de l'hôpital, et pour un mec qui a le bassin fracturé, je trouve qu'il marche quand même très bien. D'ailleurs, pas, pareil, genre l'intestin déplacé, ça c'est déjà remis. Issam, il est pas censé avoir le coup cassé Genre, pourquoi est-ce qu'il a pas de miner sur cette vidéo-là Le seul truc que je peux pas débunker, c'est l'intestin déplacé. Honnêtement, putain. Faire passer son pote pour un blessé grave, pour faire semblant de l'aider, pour faire sympathiser les gens, actuellement on part à des distances en matière de fake incroyable. Pour conclure, je pense qu'Issam a bien eu un accident, mais c'est clairement pas aussi grave que ce qu'on veut nous faire croire. Tout est clairement dramatisé, Flop a clairement l'air de mentir sur l'accident. Je pense même que peut-être l'accident il date de 3-4 mois. En fait, il n'y a aucun moyen de savoir quand est-ce que c'est arrivé parce que Flop ne montre pas les dates sur les factures alors que c'est pas une information qui est privée. Puis la vidéo avec Issam qui remonte les marches, elle pourrait dater d'il y a 3 mois, on ferait pas la différence, on le voit de loin. C'est pas une vidéo qui a été faite dans le but d'aider quelqu'un dans le besoin. C'est juste probablement une vidéo d'un mec qui donne des trucs à son pote et qui fait du marketing dessus. Toute la putain de notion de charité dans cette vidéo est fausse. Mais après tout, faudrait pas gaspiller de l'argent. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur Vincent Macario, c'est du même genre. Max Ella, bah est là, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup critiqué, alors moi j'aime bien euh, j'aime bien la réflexion du mec sur le fond du Ou alors, je vous invite à aller voir la vidéo du Radié qui parle aussi de flop. Hey, allez voir ma vidéo, elle est meilleure que celle de Max. Je voudrais remercier pour les 20 000 abonnés